La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent. La biodiversité fond comme la neige au soleil. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres Mais monsieur Hulot, excusez-moi, mais vous semblez découvrir un an après quasi tout le monde la politique économique et sociale du gouvernement Macron-Philippe. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation uh -huh. d'arrêter l'artificialisation des sols La réponse est non. Mais monsieur Hulot, vous listez ici toutes les mesures anti écolo du gouvernement dans lequel vous êtes. Je ne voudrais pas, euh, dans un moment dans lequel je mets en difficulté le, le gouvernement, alors que ce n'est pas du tout mon souhait, au mmh. contraire. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement. Pouvez-vous alors être en cohérence avec tout ça, avec vous-même, en restant au gouvernement Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux, là Non, parce que je tiens à préciser à nos confrères que nous avons donc l'exclusivité du scoop. Hein nous pouvons continuer. C'est donc bien le gouvernement que vous visez alors Je le redis ici. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Et ce n'est pas, croyez-moi, pour atténuer l'effet de la décision ce matin. Salut l'internaute, c'est l'actualité brûlante du jour. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, sans prévenir ni Jupiter ni personne, annonce ce matin sur France Inter sa démission. Mais au-delà de son départ, c'est tout plein de détails qui forment le vrai intérêt de son annonce. Il dit ne plus vouloir se mentir, donc nous mentir. Je ne veux plus me mentir. À vous être conscient d'avoir été l'illusion écolo d'un gouvernement absolument pas à la hauteur de ces questions. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Nous informe penser à démissionner depuis des mois, mais cette fois-ci ne pas en avoir parlé à Macron et au gouvernement, de peur qu'il en soit de nouveau dissuadé. Je sais que ça n'est pas forcément euh, très protocolaire. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'en auraient une fois là encore dissuadé. Ces révélations, comme autant de coups de tonnerre, doivent faire trembler la Macronie qui se retrouve bien affaiblie depuis l'affaire Benalla, bien que les médias dominants à la botte du pouvoir aient trouvé depuis d'autres os à ronger. La planète se meurt, notre démocratie aussi et la majorité semble regarder ailleurs. Tout naturellement, depuis ce matin, tout le monde s'exprime sur le départ de Hulot du gouvernement, sauf la République en marche. Prise de court, comme durant l'affaire Benalla, elle reste muette, et illustre encore une fois par le fait de la stratégie de communication ultra verticale du parti d'Emmanuel Macron. Ce dernier est totalement à l'aise avec son rôle d'hyper président, un brin despote, presque roi soleil. Certains le disant soumis aux volontés de la Commission européenne, là où moi, je le pense complice, main dans la main, appliquant ses politiques écocides par choix, celui du capital roi. Gloire et vénération aveugle à la main visible, reine des marchés financiers qui doivent tout contrôler. Voilà ce qui régit nos sociétés modernes, du vide et des croyants aveugles. Il me semble alors que le Moyen-Âge n'a rien à nous envier. Ce matin, à l'écoute de France Inter, les propos de Nicolas Hulot résonnent en moi, comme j'imagine en beaucoup d'entre vous, quand il vise et fustigue le système libéral, les contraintes budgétaires et le travail de sape des lobbies mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. Mais toute mon empathie à peine renaissante pour lui s'écroule l'instant d'après. Oui, non, non, mais attendez, je, je le redis ici. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Edouard Philippe. Oui. Je crois que ça y est, on a la définition illustrée de la dissonance cognitive, ou alors la preuve des pouvoirs magiques d'Emmanuel Macron capable d'ensorceler quiconque, ou bien encore à la démonstration par l'image que Nicolas Hulot n'a plus toute sa tête. Le fameux et en même temps jupitérien étant lui. Hein, il dénonce avec raison les problèmes causant la tragédie écologique, climatique que nous vivons et en même temps, répète avoir une profonde admiration, une amitié même, pour ceux qui les causent, à savoir Macron et Philippe. De quoi Hulot souffre-t-il A-t-il peur de quelque chose peut-être Personnellement, sans ce rappel de son admiration aveugle pour ceux qui appliquent les politiques qu'il dénonce, dissonance cognitive, eh bien, je l'aurais applaudi quand même, d'avoir enfin, bien que tardivement, quitté ce gouvernement horrible. Mais je vais quand même tenter, bien que je réagis en cette fin de matinée à chaud, de tempérer un peu, en reconnaissant que c'est bien par sa présence et ses nombreux échecs, bien que ce ne soit pas que les siens, ces douze derniers mois, qu'a pu être démasqué, pour celles et ceux à la vision floue, le gouvernement. En matière d'écologie, il est à la rue, et ce depuis le départ. Dans le programme d'Emmanuel Macron, dans Marche, dans le choix des personnes qui l'entourent, dans les actes de ces dernières, tout était anti-écolo ou presque. Sauf dans le discours de façade d'Emmanuel Macron, mais j'ai bien du mal à croire en la naïveté de Nicolas Hulot. Le modèle dominant qui est la cause, est-ce qu'on le remet en cause Est-ce que… Vous voulez dire le libéralisme pour parler oui, clair Oui, mais je l'avais dit dès le départ. Je me suis moi-même largement prononcé sur des traités comme le CETA. Et on va en avoir une flopée d'eau. Pourtant, il a été clair, Emmanuel Macron, dans sa campagne, que son programme serait plutôt d'inspiration oui, libérale, oui, mais on, vous on, le saviez. On peut évoluer les uns les autres, on peut se nourrir. Bref, comme je le dis, le hurle, le répète à longueur de vidéos sur cette chaîne depuis maintenant plus d'un an, le capitalisme, le libéralisme n'est pas compatible avec l'urgence écologique et sociale qui conditionne tout le reste. Alors que les questions environnementales devraient être centrales dans nos politiques économiques et sociales, dans notre système économique actuel capitaliste, c'est bien le profit financier sans frein ni limite qui est placé au centre de nos préoccupations, créant au passage les immenses problèmes climatiques que nous commençons à peine à connaître. Oui, c'est d'une imparable logique. Et là, je rejoins les propos de Nicolas Hulot parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Oui, c'est bien là la leçon que souvent moi-même je répète en boucle ici. Nous sommes, nous tous, collectivement responsables de ce qui nous arrive. Mais ce que je rajouterais, encore une fois, c'est que nous ne nous valons pas toutes et tous. C'est là le piège à éviter. Car sinon, on sombre dans le rejet global et massif des politiques jugées alors inutiles pour nous concentrer uniquement sur nos petites affaires personnelles, dans nos vies rangées urbaines, à collecter nos déchets, les recycler, nos petites bouteilles en plastique et ne rien remettre en question. Se croyant alors dans le juste. Non, car d'un côté les mesures politiques continueront à être mises en place, à favoriser le productivisme, les pesticides, la croissance effrénée, écocide, et de l'autre, le recyclage de nos bouteilles en plastique, pour reprendre le même exemple, n'est possible que trois fois. Au-delà de ces trois fois, les propriétés du plastique ne sont plus réunies pour continuer le recyclage et on va donc incinérer ces plastiques. Nos actes personnels sont bien mais jamais ne suffiront à elles-mêmes. Il y a bien une limite à notre système sociétal tout entier. La solution ce n'est pas ou bien le politicien ou bien le citoyen mais les deux ensemble. Je dirais même la solution c'est la loi. Car la loi c'est la règle, la contrainte, le cap fixé de la même manière à tout le monde. Et la justice, le moyen de s'en assurer, de garantir le respect de la loi. C'est aujourd'hui la loi qui permet et développe ce système économique mortifère. Il faut donc changer la loi. Et il semble très justement que ni une poignée de politiciens seuls, ni une poignée de citoyens seuls ne peuvent y arriver. Il faut que tout le monde s'unisse dans le même objectif. Selon moi, il est alors urgent de faire équipe avec toutes les bonnes volontés, les personnes, les groupes, les collectifs, les mouvements, qui œuvrent réellement de par leurs actes, à cette révolution éco-socialiste, condition sine qua non, à notre survie. Tout simplement notre survie. Mais comme je le disais dans ma dernière vidéo à propos de la tragédie de Gênes, sommes-nous réellement désireux d'entendre ces vérités Sommes-nous capables de nous remettre en question nous et notre mode de vie Et sommes-nous prêts enfin à être cohérents Voilà, ma réaction à chaud est terminée. J'espère que tu auras apprécié, que cela te donnera des idées à exprimer dans les commentaires pour faire naître des débats et des échanges qui nous feront progresser. En attendant, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, mais aussi à partager cette vidéo, et si tu le désires, si tu le peux, à soutenir mon travail pour cette chaîne YouTube sur tibi.com. Ciao et à la prochaine, parce que j'ai encore mille choses à te dire.